Euh, fatigué, mais ça va. Euh, ma copine est au centre depuis quelques mois et elle m'a encouragé à venir. Un an et demi. Euh, entre deux et trois personnes. Perte du poids. Combien euh, Au moins 20 kilos. On a perdu un peu plus de 15. Donc, je viens surtout pour le boxing. Bon, C'est bien cardio, ça défoule. Euh, pas en ce moment. Il faut venir il y a une bonne ambiance les gens sont sympas le coach est sympa, même s'il nous fait un peu souffrir. Euh, efficace.